Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc, donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. Du coup, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as fait comme formation bah, J'ai fait une formation euh, ingénieur. Alors, j'ai suivi le parcours que beaucoup de personnes suivent et puis, enfin voilà, c'est-à-dire euh, bac scientifique. Euh, mmh. prépa, maths et puis euh, école d'ingénieur dans la mécanique donc euh, bon voilà c'est un parcours je pense que beaucoup suivent et puis c'est un parcours logique je dirais, au lycée euh, j'étais bon en sciences donc euh, j'avais le choix après fac ou prépa les, la fac m'intéresse, je pense à cette époque là on, on fantasme beaucoup sur, euh, bah, sur les études, on ne sait pas ce que c'est la fac on ne sait pas ce que ouais. c'est la prépa et pourtant on on imagine des choses. Moi, j'imagine à la fac avec un grand amphi où on fait un peu ce qu'on veut. On peut venir quand on veut, repartir quand on veut, mais pas dans l'idée de ne pas travailler, mais dans l'idée de pouvoir, comme ça, avoir un peu un, du pouvoir sur ses études et sur choisir ce qu'on étudie. Et, et ouais choisir un peu suivant ses goûts et, puis, euh, et avoir cette liberté qui, donne, qui permet de travailler un peu comme on veut. Et je pense que c'est un peu le cas à la fac aussi. C'est-à-dire qu'on a une liberté où on peut travailler comme ça nous correspond. Donc, j'étais vachement attiré par cette idée-là de de liberté, et puis j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, euh, bah t'es con, euh, la prépa c'est une voie intéressante où on peut faire beaucoup de choses, où ça vaut le coup de tenter en fait, c'est peut-être galère, c'est peut-être difficile, mais est-ce que tu louperais pas quelque chose à pas le tenter Et tenter coûte pas grand chose en général, si c'est que de l'effort, ça vaut peut-être le coup. Et euh, bah j'ai suivi son conseil, j'ai fait prépa, deux ans, alors pour un fond on peut redoubler en prépa pour essayer d'avoir des meilleurs résultats au concours. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que deux ans m'allaient très très bien. Mmh. C'était des années, je pense, un peu difficiles, mais qui avaient leur intérêt. On pouvait, euh... Je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir se mettre à 100% dans une problématique. Et puis, euh... pareil, on fantasme un peu dessus. On se dit qu'on va résoudre des problèmes difficiles. On se dit que ça va être intéressant, on va être à fond dedans. On s'imagine travailler derrière un bureau longtemps pour trouver des choses intéressantes. Alors, c'est le cas en prépa, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté qu'on n'imagine pas comme... Euh... Bah comme le fait que c'est dur aussi émotionnellement dans sa vie, les relations sociales ou autres et puis euh, et puis c'est pas forcément toujours passionnant non plus quoi. des théorèmes de maths en soi ça peut être intéressant mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage pur et dur et puis euh, on lutte contre beaucoup de beaucoup de difficultés et euh, Bah donc voilà deux ans ça m'allait très bien je pense que certains font trois ans d'autres quittent avant et tant mieux pour eux, tant, oui. tant mieux pour ceux qui font ce qu'ils veulent et, euh, et donc voilà donc au bout de la prépa comme toutes les personnes qui font ça et qui passent des concours, on a un choix restreint en fonction de nos résultats au concours. D'accord. Donc j'ai un choix. J'ai aucune idée de quoi choisir. J'ai aucune idée de quoi faire. Je ne sais pas du tout si je... vers quel domaine m'orienter. On me parle de Lille comme une ville intéressante du point de vue étudiant. On me dit que c'est sympa. En plus, c'est proche de Paris, ce qui fait que pour revoir la famille et les amis qui sont à Paris, pour moi, c'était intéressant. Donc l'île m'intéresse, je regarde les écoles dedans, j'en vois une notamment où il y a des clubs de théâtre et de cirque, pour être tout à fait honnête, ça m'a vachement orienté sur le choix, euh... et puis il y a des sections différentes, mécaniques, robotique, qui m'intéressent, bref, je choisis, pour être tout à fait honnête, un peu au hasard et par défaut, non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais j'ai pris, ce... j'ai éliminé ce qui m'intéressait le moins. D'accord. Donc parmi les choix restants, il y avait la mécanique et du coup, ça a été un peu ce que tu as choisi. Tout à fait. Donc, mécanique, c'est un mot très large, mais en fait, c'est tout ce qui est l'idée de concevoir des systèmes physiques. Donc, ça peut s'appliquer très facilement aux moteurs, tous les types de moteurs, donc euh, dans l'automobile, dans l'aviation, tout ce qui est les transports. Mm -hmm. Mais en fait, c'est extrêmement large. On étudie plein de choses sur euh, comment construire des... des choses de la vie de tous les jours, ou dans l'industrie, pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, pour que ça dure dans le temps, pour, pour plein de choses, en fait. Donc, c'était vachement intéressant. D'accord. On a étudié... Bah, différents domaines, on a fait aussi beaucoup de choses pratiques où on a vu concrètement euh, comment fabriquer des choses avec des énormes machines donc c'est côtés un peu rigolo, manuel où euh, nous-mêmes on travaillait des... de la matière et ça c'était vraiment sympa, on a fait beaucoup de projets en groupe donc j'ai... enfin c'est vraiment une école où j'ai un très très bon souvenir de par les connaissances que, que j'ai faites là-bas de par les sujets de travail où on a fait beaucoup de... de projets en groupe avec des professeurs des choses très concrètes, très intéressantes, où on voyait l'application derrière Mmh. Enfin, C'était vraiment des années fantastiques où, du point de vue étudiant, j'ai fait la fête comme jamais. J'ai découvert des amis que je, que je verrai toute ma vie, je pense. Et j'ai eu des expériences associatives, donc euh, associations d'école et puis euh, d'ingénieurs de manière générale, associations étudiantes où, bah, où j'ai découvert, pour être tout à fait honnête, peut-être plus de choses que dans l'entreprise. Où j'ai compris des problématiques, en tout cas, j'ai pu à toucher des problématiques de bah, comment travailler en équipe, comment travailler avec des gens qu'on n'aime pas forcément, mmh. ou plutôt avec qui il y, y a des choses qui se passent. Il euh... y a des oppositions, ouais, euh, fait, ouais. des divergences de point de vue, d'opinion. Ouais, on n'est pas d'accord, on... ouais, c'est exactement ça. On n'est pas d'accord, on se rend compte que sur un sujet, on, on va rentrer en conflit parce que aussi on est fatigué, parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur, parce que, parce que plein de choses, parce que professionnel, c'est du personnel aussi, on y met aussi une partie de notre vie et... Et j'ai vraiment découvert dans les associations étudiantes tout un pan un, du milieu professionnel qui, qui est pas du tout négligeable. Et je pense que si des gens des ressources humaines nous regardent maintenant ou nous écoutent, ils ne pourront que approuver le fait que dans le travail, il y a, du, il y a de l'humain. Et, et j'ai vraiment découvert tout ça dans ces associations où, où j'ai travaillé avec plein de gens, mais aussi on abordait des sujets de... des sujets de comment comprendre un contrat, comment travailler avec des gens à distance, comment parler en face de beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de sujets qui, moi, m'ont passionné, m'ont fait comprendre que dans ce milieu-là ingénieur, j'avais peut-être une place d'ailleurs, qui était peut-être pas derrière un bureau tout le temps, qui était peut-être euh, travailler avec plein de gens, essayer de trouver des compromis, c'est des choses qui m'attiraient vachement. Et puis, euh, et puis, voilà, donc euh, les études se finissent, mm -hmm. les asso associations étudiantes se finissent et puis il faut trouver un travail, donc euh, s'engage la recherche.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 euh, nous abordons maintenant la troisième question. Donc, euh, nous avons d'abord vu euh, ce que tu as fait comme formation et ensuite ce que tu fais maintenant. Et donc, la question que je te pose, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre C'est une question. C enfin, je veux dire, même pour moi aujourd'hui, c'est un peu une... Je n'ai pas du tout la prétention de vraiment savoir pourquoi j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai des raisons, mais... Je me rends compte avec le temps que mmh. que petit à petit, je j'ai des nouvelles manières de voir cette période-là et cette manière que j'ai eu d'aborder cette enfin, la question du changement un peu de vie et de métier. Et euh, j'avoue que ça change. Euh, enfin, ma vision sur ces événements change un peu avec le temps. Donc, euh, enfin, c'est normal. Enfin, je sais pas. C'est voilà. Donc, euh, j'étais, euh, bon, j'étais ingénieur. D'accord. Dans l'automobile, donc euh, école d'ingénieur, j'ai fait ingénieur dans l'automobile. J'aurais, enfin, pour être tout à fait honnête, l'automobile ne m'intéressait pas du tout. Mais mm -hmm. bon, faut travailler, il y a des choses très intéressantes dedans. Enfin, je n'y suis pas allé à reculons non plus, c'était une occasion de découvrir des problématiques. Et puis les postes qu'on qu m'offrait étaient, étaient intéressants. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un ouais. peu plus, qu'on comprenne un peu ce oui, que je faisais, effectivement euh, alors, ça peut être dans l'automobile, il y a des mêmes problématiques pour toutes les industries qui sont simplement, bah, il, faut, euh, il faut. Il y a beaucoup d'informations, il faut les utiliser. Par exemple, j'étais. Euh, je travaillais entre un fournisseur d'une partie de, de, de la voiture, donc en l'occurrence les caméras à l'arrière des voitures. Maintenant, quand on recule, on peut voir ce qui se passe sur un écran, donc il y a des petites caméras à l'arrière. D'accord. Et, et mon travail, c'était de faire le lien entre les personnes qui nous fournissaient les caméras, donc des gens qui fabriquent des caméras, et. Euh, l'équipe, les équipes dans l'entreprise le, dans automobile qui les, qui les implantent en fait, qui les met dans la voiture et ça c'est une problématique en soi parce que dans les faits on s'imagine qu'on bah, la met, on la colle ou autre mais, mais la réalité c'est que pour en faire un nombre incalculable de voiture, il faut que ça tienne à tous les coups il faut que peu importe les problèmes matériels, il faut que ça, ça, ça soit bien en place, au bon endroit pour pas que... bon, il y a toutes, toutes ces problématiques là et il faut bien des gens pour euh, bah, dialoguer euh, avec ces différents interlocuteurs, transmettre les informations, vérifier la cohérence des informations et puis, euh, et puis faire que ça fonctionne en fait. C'est un peu mettre de l'huile dans les rouages. Mm -hmm. Et il y a toute une batterie de personnes qui travaillent dans ces milieux-là qui font ce travail-là de, de transfert d'informations, d'analyse et puis de, de, de, de, des petites mains d'une certaine manière. Et donc j'ai fait ce, ce type de travail qui, qui avait leur intérêt. Alors c'est vrai que je m'y suis jamais grandement plu et je me suis, tout, enfin tous les jours j'allais au travail, bon, sans grande envie, mais en voyant tout l'intérêt qu'il y avait derrière, en voyant qu'il y avait plein de possibilités d'évolution, alors c'est pas une question de salaire, c'était une question de, de projet, changer de projet, travailler avec plein d'autres personnes, avoir des, des choses un peu plus euh, développées à faire, enfin toute cette idée d'être dans l'entreprise et de pouvoir évoluer rapidement ou changer de, de de collègues avec qui on travaille, sur les projets. enfin c'était très motivant ça. D'accord. Et ça m'a tenu, bah, en fait j'ai travaillé trois ans et pendant trois ans ça m'a un peu tenu en haleine, ça m'a motivé. C'était un peu des objectifs à court et moyen terme. Mm -hmm. Donc euh, la possible augmentation, le possible changement de travail, c'était un peu ce que je me disais tous les jours d'ailleurs, c'est-à-dire que je n'étais pas forcément heureux dans ce que je faisais, en tout cas ce, ce travail ne me passionnait pas vraiment. D'accord. Mais en permanence, je me disais, bon après ça ira mieux. Après il y aura peut-être un poste qui sera plus intéressant. Peut-être que je trouverai quelque chose qui correspond mieux à mes envies aujourd'hui. Il y avait un peu cette idée de foi, d'espoir dans, dans un futur, dans, dans ce qui va arriver après, ce qui va peut-être me tomber dessus finalement. Et, et j'ai compris après d'ailleurs que je, enfin j'ai eu un déclic un jour où je me suis rendu compte que peut-être je me mentais en fait tout simplement. C'était purement du mensonge ou Et on, on, je pense qu'on fait tous, à plus ou moins grande échelle, et c'est peut-être parfois nécessaire pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir se dire, bah, il faut que je continue à avancer, même si Bien sûr. je connais pas le futur et... Mais je, mais je pense que je me mentais profondément sur l'idée de ça ira mieux après, parce que c'était la seule réflexion que je me faisais. Bon, ça ira mieux après, je trouverai quelque chose. le Même pire, un jour, il m'arrivera quelque chose qui me fera changer de vie. Alors ça, c'était le pire, C'était vraiment le truc qu'on qu espère secrètement, de un jour, il me tombera dessus le poste de rêve et j'essaierai mieux. Et ça, je pense, c'est ce qui peut nous faire vivre 30 ans de métier qui ne nous plaît pas en attendant désespérément que quelque chose arrive et ça n'arrive jamais. Et puis, et puis on rentre dans une vie, et puis on, on, on a un conjoint, des enfants, enfin c'est enfin bien aussi. Je veux dire, je ne critique pas des bien modèles sûr. de vie, chacun a ses propres envies, mais. Ce que tu dis, c'est qu'on s'enferme dans une routine et que petit à petit, cette routine devient notre vie. Et que, euh, au bout d'un moment, au bout de 30 ans, comme tu dis, on est tellement installé dans cette routine que finalement, euh, on ne changera pas. On se questionne plus. Ouais. ne se questionne plus. Euh, euh, la routine c'est bien, hein. je ne je, je remets pas du tout en cause la notion de routine, la notion de métro, boulot, dodo, enfin, c'est plus une critique de, de ce que font des, millions de gens, des milliards de gens tous les jours et que j'ai fait, mais par contre… Ce, Rentrer dans une routine où on se ment tous les jours, tous les jours on se dit ça irait mieux, tous les jours on se dit bon bah c'est qu'aujourd'hui, demain peut-être quelque chose changera. Enfin ça, ça, je sentais venir et ça allait me pourrir, ça allait me bouffer de l'intérieur petit à petit. Alors, et, et pour une raison très simple, c'est-à-dire que l'automobile très bien, l'ingénierie très bien, mais j'ai... Voilà, voilà, comme beaucoup de gens, j'ai toujours voulu euh, travailler un peu, euh, avoir un métier de rêve, donc je pense que chacun d'entre nous... Euh, enfin des gens qui veulent devenir stars de la télé, d'autres danseurs étoiles ou danseuses étoiles, d'autres menuisiers, d'autres euh, faire des vidéos, enfin ch chacun a ses propres petits rêves qui lui correspondent, mm -hmm. et je pense qu'on imagine tous comme Harry Potter qu'un jour il y a un, un, un bonhomme chaleureux qui vient de nous dire « mais en fait t'es un sorcier, t'as un monde mer merveilleux qui t'attend, viens et, et découvre ta, ta destinée », et je pense qu'on attend tous ça, plus ou moins avec connecté, plus ou moins, enfin, je pense qu'on l'attend parce que ça fait du bien de rêver et... et c'est typiquement cette réflexion que j'attendais. Je me disais un jour, si on me propose par exemple, « Bah tiens Alexandre, est-ce que tu veux devenir comédien ?» Là j'aurais dit oui, là j'aurais suivi à Grid dans le Pays Merveilleux des Sorciers, des Comédiens. Et donc j'attendais ce moment. Tout en... Enfin, typiquement, si on m'avait demandé « Tiens, quelle est ta passion ?», j'aurais dit comédien. D'accord même si le mot passion, dans les faits, je pense que c'est quelque chose de, de construit où tout le monde se doit d'avoir une passion d'une certaine manière, or c'est pas la réalité et, et on n'a pas à avoir tous une passion. Et, et je considère pas aujourd'hui que j'ai une passion en fait. De, je, je considère que j'ai trouvé un métier dans un domaine qui me plaît énormément, mais, mais le mot passion est très, est très connoté et, et je sais même pas s'il y a une réalité véritable. Pour moi, le mot passion c'est en fait mettre toute sa vie dans quelque chose et bon, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais, mais c'est aussi le faire peu importe les conditions de travail et c'est pas ce que je faisais avant et pour des raisons très simples c'est-à-dire que je travaillais et je me rendais compte qu'à chaque fois que, que j'allais voir une pièce de théâtre euh, ou, que je, ou que je parlais avec des amis qui faisaient du théâtre je, je devenais plus amer je, de, je devenais... Euh, et gris, quoi. c'est Il y avait une sorte d'envie qui se créait ah, mais totalement. et totalement disais euh, pourquoi est-ce que les places ne sont pas inversées Non ah, mais totalement. Et, et, je, et je pense que le bonheur des autres me faisait mal. Ça m'énervait. j'avais je, je, je ne supportais plus voir des gens réussir dans un milieu plus ou moins proche de ce que j'espérais, le domaine artistique. Ça me, vraiment, ça me faisait mal. Et je me souviens très bien comme ça de voir des... Bon, le hasard de la vie, quelqu'un au lycée qui maintenant fait des vidéos euh, sur des plateformes euh, internet, et, et je me souviens que ça me... Pff, je supportais pas voir ça. Et ce qui est plus le cas aujourd'hui, et, et c'était le cas parce que, je, justement, j'ai un peu encore de, du mal à l'expliquer, mais certainement parce que j'étais malheureux, et le bonheur des autres me bouffait de l'intérieur, d'autant plus que je me rendais compte à quel point j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait. Enfin, j'étais adulte, je... enfin, là j'ai changé de vie, il y a quelques enfin changé de vie, enfin j'ai de métier il y a quelques mois euh, à 27 ans quoi. Donc euh... enfin putain, je suis maître de mes choix, je suis maître de ma vie, j'ai une indépendance économique, je pense avoir une indépendance de, de pensée, j'ai enfin j'ai des parents qui m'ont tout... donné tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse faire mes propres choix. Et je le faisais pas. Et je ne me disais jamais mais putain Alexandre et et c'est le pire je pense, est-ce que tu as les moyens de faire ce que tu aimerais mm -hmm. Et je pense qu'on ne se pose jamais la question. Et on ne nous, nous a jamais enseigné à le faire d'ailleurs. On ne nous a jamais dit, qu'est-ce que tu aimes Est-ce qu'il y a un métier qui te plaît dedans Et ça, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Et on, on est très con enfin, en tant qu'humain, je pense. Moi, je cool. me suis senti extrêmement con quand je me suis rendu compte que je n'avais jamais réfléchi s'il y avait un métier pour moi dans ce milieu-là qui me plaisait foncièrement, qui m'attirait depuis l'enfance Ça fait depuis le CP que je fais du théâtre et… Je, enfin, peu importe, ça fait des années et, et je ne m'étais jamais posé cette question. Et un jour, à une soirée, alors c'était un peu le déclic D'accord. À une soirée, je discute avec un, un très bon ami qui, qui fait du théâtre maintenant, qui était en école d'ingénieur, qui a arrêté, qui fait du théâtre. Et il m'a dit quelque chose de très vague, du genre un peu, un peu pour blaguer, jamais vraiment. « Tiens Alexandre, il y a tel théâtre qui est à vendre, est-ce que tu veux pas l'acheter ?» Parce que ça fait partie des grands rêves dont je parlais. Hein. Si on me dit un jour « Tu veux un théâtre ?» Je dis oui. Je note. <rire> Évidemment. <rire> Donc si un jour tu as un truc à me proposer, tant mieux. Quoi. Et il me dit ça. Et je me rends compte là, je passe une partie de cette soirée où je, où je bloque, où je, où je regarde dans le vide et je me dis « Mais, mais est-ce que je pourrais ?» Et si je vais à la banque et que je fais un emprunt, est-ce que je peux acheter un théâtre Et là, me tombe dessus l'idée que déjà j'avais jamais réfléchi à ça et cette notion d'aller voir une banque ça n'a aucun sens, aucune banque prêtera pour acheter un théâtre à moi petit ingénieur qui n'a rien fait dans l'artistique enfin bref, je me rends compte à quel point je suis déconnecté d'une réalité qui pourrait me convenir je n'ai jamais réfléchi, je n'ai jamais je suis jamais plongé dans cette problématique en... dans le milieu de l'ingénierie on dirait j'ai jamais fait d'études de faisabilité est-ce que je peux faire ce dont je rêve et putain ça et ça, ça m'a ça me donnait en fait de l'espoir. D'accord. Moi qui étais malheureux, vraiment, enfin, tous les jours j'allais au travail avec la boulot, enfin, j'avais des conditions très bien, j'avais des collègues très sympas, euh, j'avais aucune pression, donc euh, je, je, je peux pas me plaindre du contexte. Mais en tout cas, j'allais sans envie au travail et avec petit à petit cette aigreur et ce, ce pessimisme qui me bouffait de l'intérieur où je me disais, putain, mais ma vie, enfin, dans 10 ans, quelle sera ma vie Quand je me retournerai et je me dirais est-ce est que je me réveillerais pas dans 10 ans avec l'idée d'avoir loupé euh, l'occasion m'aurait rendu heureux et ça ça je pense que le regret ça ça te bouffe ça, ça te ranger, oui. Ça et, et ça te pourrit des relations je pense que ça te pourrit des relations sociales familiales relationnelles avec ton ton, ton, ton ta conjointe et c'est dramatique et je voyais tout ça arriver je voyais euh, euh, le futur dans dix ans me réveiller un matin et tout plaquer parce que je fais une crise de la quarantaine et je me dis euh, putain mais j'ai loupé ma vie et, et partir en laponie euh, des chiens de traîneau. ou alors euh, ou alors dès maintenant je me bougeais le cul et, et, et au moins je regardais si c'était possible enfin le minimum en fait le minimum juste pour pouvoir te dire j'ai regardé j'ai essayé ça n'a pas forcément marché oui mais ça te permet d'éliminer cette source de regret euh, bah, tout à fait euh, futur. ne rater c'est pas enfin c'est vraiment pas grave quoi. je pense si on est amené à, à rater on il y a des raisons, et les seules raisons qui peuvent nous bouffer, c'est si on a raté de notre faute. Parce qu'on n'a pas mis les efforts qu'on voulait mettre, parce qu'on ne s'est pas donné à fond. Je pense que si on se donne à fond dans quelque chose et que ça rate, enfin, c'est la vie et on l'accepte très bien. Et c'est la seule manière, manière de vivre d'ailleurs. Enfin, le monde nous pose assez de censure comme ça pour, pour ne pas s'en poser nous-mêmes. Et, et, et donc, quitte à, quitte à rater, c'est aucun problème. Mais surtout, ne pas regretter de ne pas avoir tenté. Ça aurait été le pire. Et donc, je me retrouve là à me dire « Ok, très bien. Et je me mets à euh, recontacter des gens qui sont dans le milieu, des très bons amis du lycée qui font du théâtre et une très bonne amie qui est metteuse en scène. Et, et je me dis « Ok, est-ce qu'on peut commencer un peu à travailler ensemble ?» Alors elle, elle me le dit à chaque fois, mais ça fait 10 ans qu'Alexandre, j'attends que, que tu me dises ça pour qu'on… enfin, <rire> le voyait gros comme une maison. D'accord. Et, euh, et donc, je commence à me mettre un peu un pied dedans, à, à, à m'ouvrir aussi aux opportunités possibles, à, à commencer à dialoguer avec ces personnes-là et à voir qu'est-ce que je peux faire, quelle est la place pour moi. Et je me rends compte petit à petit qu'il y a une place. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui, qui correspondent à la fois à mes envies de... de J'appellerais ça du management, mais en fait c'est juste euh, ne pas être que sur scène. Essayer d'organiser, essayer de faire, de faire que les choses marchent, parler avec plein de personnes différentes, voir les envies de chacun et, et les faire se rencontrer. Et je vois qu'il y a un métier pour moi. Et ça, ça fait un, un bien fou, quoi. Je me dis, mais, mais en fait j'ai une, enfin, une raison de me lever le matin maintenant. En tout cas, je, je travaille encore dans l'ingénierie, mais j'ai une raison de, de croire dans un futur qui existe. Merci. Et plus d'espérer que ça vienne à moi, mais je peux aller vers quelque chose. J'ai Parce objectif. que d'un coup, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Tu as une cible, tu as un objectif. Et du jour au lendemain, tu sais qu'il y a… Enfin, tu as un but. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est comment est-ce que tu donnes les moyens voilà. d'atteindre ce but Maintenant, la question des moyens. Mais, mais oui, tout à fait. Et, et je trouve que c'est très différent d'ailleurs de attendre que quelque chose nous vienne comme ça, et se donner les moyens, et si l'opportunité nous tombe sur le dos, bah, tant mieux. Mais, mais ce qui est certain, c'est que les opportunités ne tombent jamais comme ça euh, de rien. Il, il faut aller les chercher, il faut rester ouvert, et, et il m'est arrivé des choses improbables. Dans un restaurant, je rencontre quelqu'un qui est, qui est agent d'artiste, et on commence à et on, on s'entend vraiment très bien, c'est une personne formidable, mais ça ne me serait jamais arrivé, je pense, si je ne m'étais pas euh, lancé dans cette dynamique de m'ouvrir aux opportunités, et de, et de me dire, bah, bah il faut que moi j'avance, et que si je n'avance pas, et je vais me scléroser et, et mourir, enfin, intérieurement évidemment, enfin ma vie, enfin je, je mangeais à ma faim, j'avais un travail, j'avais des amis, enfin je pas du tout dans un... enfin je vivais très bien, mais... mais sachant que je pouvais faire plein de choses et que je ne le faisais pas, j'allais moi me bouffer de l'intérieur. Et donc pendant 9 euh, mois, le, le temps d'accoucher, enfin là, bon, il y a des métaphores à faire, le temps d'accoucher de ce projet, je commence à intégrer un peu ce milieu-là, un peu de loin, et je me rends compte qu'il y a une place pour moi. Et, et pendant des vacances de Noël, je, je me mets à chercher s'il n'existe pas des postes d'agent de production ou autre, bref, des postes qui me conviennent. Et je me rends compte que ça existe. Qu'il y, y a des CDI même dedans. Et, et là, s'ouvre une voie pour moi qui, qui est libérateur aussi. C'est ok, bah je peux dès maintenant chercher un travail là-dedans. Bon, j'arrive au taf euh, trois jours après la rentrée de janvier, le 3 janvier, euh, le jour où j'arrive au travail. Tout me tombe dessus, je... ok, j'arrête, je démissionne. Enfin, ça devenait évident. Ce, ce contexte dans lequel j'essayais je, de, de trouver un intérêt volait en éclats parce que je voyais qu'il y avait une autre voie pour moi. On me présentait ce monde imaginaire où il où y a toutes mes, tous mes espoirs, alors il y a des merveilles, il y a des dangers, mais, euh, mais je ne pouvais que plonger dedans. Je ne pouvais plus rester où j'étais, c'était plus possible. Et donc, j'ai démissionné trois jours après, et, et ça m'amène en mars dernier, donc quelques, il y a quelques mois. J'ai plus de travail, mais j'ai assez de choses à faire pour m'occuper toutes les journées. Et c'était ça l'important en fait. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai démissionné à ce moment-là, c'est que je savais que j'avais assez de projets, évidemment non rémunérés, mais dans lesquels je pouvais me, me plonger et vivre quelque chose que j'ai toujours voulu vivre. Enfin travailler dans un milieu comme ça, avec euh, du temps pour moi, c'était euh, enfin, vraiment de l'épanouissement. D'accord. Et c'est ce que je vis tous les jours en fait de, depuis ce moment-là. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait honnête, quoi. Enfin, j'ai déjà dit, c'est pas, pas encore viable, mais je, je sais pas. Vra... Dans un an, je sais pas ce que je ferai. Je sais pas si je pourrais vivre de tout ça. Je sais pas si. Je sais pas si je pourrais en faire mon métier, même si j'ai. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai des bonnes pistes et j'y crois, mais j'y crois totalement. Mais je sais que tous les jours, j'emprunte un chemin, un chemin qui me plaît et dans lequel je suis heureux et qui m'ouvre des portes que je ne pensais jamais ne voir s'ouvrir. Et enfin, je sais pas, je suis heureux. Donc Alexandre, je vais maintenant te poser la quatrième, la quatrième question de cette interview. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce que ta formation t'apporte finalement euh, ben, En tout cas, le mot formation, comme tu me le dis, je, vais, je prends en compte enfin, finalement depuis le bac. Donc mm -hmm. euh, pas que l'école d'ingénieur, mais je pense aussi la prépa et...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 qui permet de nous construire et de déterminer ce qu'on sera et ce qu'on fera demain. Exactement. D'accord. Ouais. Ouais. <rire> On va maintenant aborder la dernière question de cette interview. Je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour les gens qui auront envie de devenir un autre. <rire> C'est...